La question, je voudrais revenir sur le numéro de téléphone du 3919. C'est une plateforme qui est spécifique aux Antilles ou c'est... Si on appelle là tout de suite, on aura qui, qui, qui, qui Comment ça se passe voilà. Mais ça fonctionne aussi en Guadeloupe, c'est-à-dire que la personne peut appeler le 3919 et systématiquement la personne est mise en relation. 24 heures sur 24. Voilà. Alors moi, c'est... Je, suis ma... je viens de Bastet. Je peux dire que je suis victime de harcèlement et de violence, car mon bourreau, j'avais totalement confiance en lui. Je lui ai tout donné, mon temps. J'ai donné sans compter. Sans... Vraiment, j'ai tout donné. Cette violence, elle se situe à différents niveaux. Une violence psychologique une violence économique et surtout une violence dans ma dignité de femme. Alors cette violence psychologique, elle, elle découle du fait que je suis sage-femme depuis 25 ans. 25 ans où... durant ces 25 ans, aucun problème, aucun, aucune plainte à mon encontre. 25 ans où j'ai accompagné des mamans Donner, aider à donner la vie, assister au miracle de la vie, accueillir des nouveau nés avec toute, toute, toute mon empathie, avec tout l'amour la, de mon métier. Et aujourd'hui, je suis harcelée. Tout ça, pourquoi Je pense que vous avez deviné ce dont je vais parler. Tout ça, parce que je refuse un vaccin. Là, je je pense que je ne fais peut-être pas partie des victimes dont, auxquelles vous avez pensé, mais j'en suis une. J'en suis une parce que c'est un harcèlement moral. Un harcèlement moral où on m'a dénigrée. On m'a d'abord traité d'irresponsable. On m'a traité d'irresponsable. Oui, à tel point que maintenant, je suis ostracisée. C'est à peine si euh, on me regarde, si on me considère comme, comme étant une citoyenne. J'ai été mise et je suis encore au banc de la société. Une, une violence économique, parce que mes trois enfants, un de 18 ans qui fait des études, un de 15 ans et un de 10 ans, ils sont embarqués là-dedans. Comme l'a dit euh, je ne sais plus laquelle des intervenantes. Ils sont embarqués malgré eux. Et aujourd'hui, je ne peux pas offrir à mes enfants le minimum. Je ne peux pas. Ok Ensuite, je suis atteinte dans ma dignité de femme. Ma dignité de femme parce qu'aujourd'hui, je suis confrontée à ce qu'on appelle la précarité menstruelle. C'est-à-dire que quand j'ai mes règles, s'il n'y avait pas eu ce réseau de femmes qui nous avait apporté des garnitures, des serviettes, du savon, du déodorant. Vous savez l'importance que, que, que, pour la femme guadeloupéenne d'être propre, d'être belle, d'être élégante. Eh bien là, on a, on a essayé de m'atteindre dans ma dignité de femme. Toutes ici, nous sommes élégantes. Si ce n'était le concours, le soutien, la solidarité de ces femmes qu'elles ont appelées en quai à Giromont, eh bien, je n'aurais pas pu... Je n'aurais... Vous avez compris. La précarité menstruelle, tout le monde... Il y a des hommes dans cette salle, peut-être qu'ils n'ont pas connaissance de cette notion, mais c'est quand les femmes ne peuvent pas acheter des garnitures, acheter de tampons hygiéniques à ce moment de leur, euh, du mois. Alors, oui, madame, je sens que mon propos n'est pas celui de cette soirée, donc je profite. Oui, oui, oui, oui, tout à fait, madame, continuez, parce que vous savez que le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas victime de harcèlement conjugal ou de violence conjugale, on a bien fait large, victime de harcèlement et de violence, et votre témoignage nous touche, et c'est important, donc continuez, madame, il n'y a aucune difficulté. Ok, je vous remercie. Et... La difficulté réside dans le fait qu'aujourd'hui, nous, les femmes, les soignants suspendus, nous n'avons aucun recours, même la loi, et surtout la loi est contre nous. Dans un premier temps, nous avons fait un recours au tribunal administratif. Nous avons été tous déboutés. On nous a dit, en gros, débrouillez-vous. Et aujourd'hui, aujourd'hui, outre ma détermination et le vent qui tourne, eh ben je ne sais pas. La loi, elle n'est pas avec moi. Elle est contre moi. Elle me... elle me lapide, elle me torpille. Et je vais terminer en disant que mon métier, mon métier de sage-femme que j'exerce depuis 25 ans, je l'aime. Je ne vis pas que pour mon métier, mais mon métier fait partie de ma vie, et cette, cette partie de ma vie dont on, me, dont on me prive, dont on me prive, et de manière injustifiée, de manière totalement violente, et bien cette partie-là, elle me manque. Nous sommes 24 heures sur 24 sur un piquet de grève au CHBT, c'est-à-dire que nous y passons la journée et la nuit. Donc, nous sommes juste devant notre hôpital, parce que j'estime que c'est encore mon hôpital, et que je suis encore sage-femme. Eh bien, figurez-vous que quand il y a une maman qui passe, une femme enceinte, un bébé qui passe, avec sa maman, bien entendu, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de les regarder, je ne peux pas m'empêcher de les suivre du regard. Et souvent, c'est l'occasion de... On me taquine sur le piqué. On me dit, mais... « Arrêtez, Thibault Laissez !» Voilà. Eh bien, c'est ça, ma réalité. C'est aussi ça, la violence qui est faite aux femmes. Merci un infiniment, madame. On peut vous applaudir. Et je vais laisser la parole, si la, la, le modé, madame le modérateur me le permet, au psychologue Némi Martin, pour pouvoir répondre à cette dame. Alors, de façon professionnelle, mais humaine aussi, très sincèrement... Euh c'est touchant, parce que c'est une réalité euh, euh, bien palpable. et Au niveau de la patientèle, il faut comprendre que eh bien, mon cabinet est situé sur Pointe-à-Pitre. J'ai, euh, dans ma patientèle, un bon nombre de personnes qui sont considérées professionnelles soignants, et qui se sont justement retrouvées dans cette situation totalement dramatique et catastrophique. Et euh, on n'imagine pas l'impact que ça a sur la réalité, en fait, de ces femmes et euh, de ces personnels soignants et surtout de ces femmes parce qu'elles sont confrontées à des problématiques euh, eh bien, dont on n'a pas forcément conscience comme ça de l'extérieur. Ça génère tout un tas au final, de, eh de, de, de catastrophes, hein, financièrement, comme vous disiez, économiquement, et puis au niveau psychologique. La, la chose qui revient le plus, hein, que, bien sûr, euh, qui est assez marquante, c'est ce désir de revenir aussi à l'activité. Euh, quelque part, ça s'avère aussi être un pilier. Ce sont des professionnels qui ne sont pas, sont pas retrouvés catapultés, au final, dans un métier euh, par hasard. Elles ont choisi. Pour la plupart, c'est une vocation. Et de cette vocation, justement, ce qui en découle, eh bien, bien sûr, c'est tout un environnement de vie, c'est toute une organisation et qui se retrouve ébranlée, voire totalement pff, inexistant à cause justement de cette question de l'obligation vaccinale. C'est tabou, mais euh, à quel moment est-ce que eh bien, cette problématique va vraiment être abordée dans la réalité Moi, je crois que ça ne l'est pas assez. Ça l'est du point de vue revendicatif, mais du point de vue euh, humain, on ne voit peut-être que peu et pas assez l'impact direct que ça peut avoir. Je vais vous le dire très franchement. Moi, il y a des femmes que je, que je vois et qui, effectivement, étaient précédemment des patients, donc personnelles soignantes, euh, en toute transparence, il m'est arrivé d'accompagner ces personnes bénévolement parce qu'on euh, voit la détresse au final dans laquelle ça plonge à la fois la femme, à la fois la famille, puisque très souvent mais ce sont des femmes qui ont des enfants et euh, la moindre des choses à mon sens euh, et à mon échelle en tout cas que je puisse faire et qui euh, s'est déjà avéré tout à fait effectif, c'est de proposer euh, en conséquence par rapport à cette situation euh, financière catastrophique, eh bien, au moins qui a un minimum cette structure psychologique, en tout cas du point de vue libéral et en ce qui me concerne. Voilà. Quand on entend Madame parler de la passion qu'elle a pour son travail, qu'elle est sur le piquet de grève et qu'elle voit des enfants, des mamans passer, on sent bien l'empathie qu'elle a pour ses patients, qu'elle prenait en charge au quotidien. Et euh, je veux dire que toute, pendant toute sa carrière, elle a fait preuve d'empathie auprès de ces personnes. Et elle, du jour au lendemain, elle est effectivement sans travail. Et où est l'empathie vis-à-vis d'elle et vis-à-vis -vis de ces personnes qui vivent ces situations, ces situations terribles La violence économique aussi, vous en avez parlé, mais la violence économique, elle est vraiment terrible. Parce que non seulement ces personnes n'ont plus de travail, mais ils ne sont même pas éligibles aux ascédiques. Ils ne sont même pas éligibles euh, au minimum, euh, je veux dire, même au RSA. C'est juste hallucinant. Euh, J'ai aussi la casquette politique, donc là je sors un peu de, de ma réserve et de ma neutralité. Mais merci encore madame pour votre témoignage, vraiment très poignant. Et euh, voilà, des applaudissements encore pour vous madame, voilà, s'il vous plaît. Parce que c'est loin, loin d'être un cas isolé. Alors par rapport euh, aux interventions, euh, par rapport à l'aide juridictionnelle, ju je voulais dire par rapport à madame Martin qui a parlé aussi du fait qu'elle faisait, faisait des prises en charge de manière bénévole, il y a aussi pour celles et ceux qui ne peuvent pas, il y a aussi les CMP, les centres médico-psychologiques, où il suffit d'y aller avec sa carte vitale et on peut aussi bénéficier d'une consultation avec un psychologue. Euh... Maintenant, j'avais une question euh, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Euh, Madame Plagnol, maître Plagnol, pardon, a, a parlé euh, tout à l'heure d'un phénomène qu'on voit, et d'ailleurs maître Galvani et maître Diviane en ont parlé aussi lors de leur intervention radiophonique cet après-midi, c'est ce phénomène de rétro cest c'est-à-dire la victime porte plainte et effectivement, quand la machine judiciaire s'emballe, la personne, a, a, ça arrive assez fréquemment, visiblement, euh, voilà, veut retirer sa plainte. ou voilà. Est-ce que Madame Martin pourrait nous parler de ce mécanisme où euh, la personne, euh, voilà, elle est victime, c'est avéré, et que d'un seul coup, un peu comme le syndrome de Stockholm pour les personnes euh, victimes d'enlèvement, euh, fait machine arrière Voilà, c'était juste ça ma question. Merci.